Salut Petit rappel, ce soir en live sur ma chaîne Twitch, nous allons faire la suite de la série Song of Horror. Nous avons déjà fait le premier épisode et pour ce que j'estime comme étant l'un des meilleurs jeux d'horreur que j'ai connu ces dernières années, nous allons continuer ça ce soir à partir de 20h. Donc rendez-vous tout à l'heure, j'espère que vous serez nombreux, j'espère qu'on sera nombreux à se serrer les uns contre les autres. N'oubliez pas votre doudou et de quoi vous hydrater. J'espère que pas descendre là où je suis. OK. Okay. On est en train de réparer un moteur là, t'es ah juste vous, à côté de okay. nous. Bah, moi je vais monter pour le sauver. Est-ce qu'il est en train de camper Wow Oh non euh... Mais quel relou hein. C'est le campeur, c'est le gambeur. Ah ouais, je peux pas, pas l'aider, en fait. Ah mais tu fais diversion. Nickel. Bah il va passer en P2. Oh, bien Et merde. Merde. Ça va, tu l'occupes Ça va, ça se passe bien Ok, ok. Ouais. baby oui, oui, oui, oui, oui, oui, Ça oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, Oh. Euh. Alors la, le boon de thème que ouais. j'ai posé, quand tu cours là, tu ne laisses aucune trace. Ok donc on peut full courir. Ouais tu peux Mer full courir. courir Alors sauf si bien sûr tu saignes, le sang par terre est visible. Non c'est bien, franchement ça. Le fait que vous l'ayez sauvé in Extremis avant qu'elle passe en P2. Franchement, ça, ça a inversé la game. C'est euh, euh, moche ça. Il euh, euh, s'attaque à la même. Je me dis ce qu'il pourrait faire aussi, c'est euh, un, un, mode, un mode stream, tu vois, où le, les spectateurs peuvent un peu influencer par... les ça, c'est le... J'ai presque envie de plaisir c'est... Je pense, profondément, je pense que le streaming et le... Comment s'appelle Le communautaire a vraiment aidé et poussé DBD à devenir ce qu'il est. Au début, il avait pas mal d'ambassadeurs, les fameux Whisper, mais je connais pas la politique actuelle de behavior sur les whispers. Moi, j'adorerais être un Whisper. Mais... Je trouve ça hyper flou euh, sur, sur tout ce que ça implique. Ouais. Et du coup, je trouve ça démotivant. Et je trouve pas ça ah, hyper ah. sain, comme politique, de dire euh, montre-nous ta motivation sans qu'on te dise si t'es sur le bon chemin et euh, on te donnera peut-être une indication comme quoi c'est la, la bonne voie. Ça, je trouve ça pas hyper giga simple. Mais par rapport à quoi, pardon, j'étais poursuivi par le tueur, j'ai pas, aïe pas aïe suivi. Aïe, aïe, aïe voilà. Ok, ok. Alors si je réussis ce coup de maître, si je réussis ça Je vais te donner ma vie, je vais donner ma vie, Feng Bloc-le, bloc-le, bloque, bloque le bloque le Oui Fui Si, si, y a des whispers français, mais... Elle euh... est sérieuse sur ce qu'elle a fait, là Je vais sauver la vie et ça, c'est ce qu'elle fait. Okay. Je trouve ça nul là ce qu'elle vient de faire. Franchement. Ouais, du coup, j'ai pas suivi le début de ton raisonnement là par non. rapport à. Franchement, je vais je vais sauver la vie et on... ça n'est même pas fui. Franchement, c'est. Ouais, heureusement, oui. Oh. Ça me désespère, ça me essaie de le faire, moi je suis sur le dernier moteur là. T'en as combien Là je, je suis à... Au deux tiers. Oh... T'es où Et il est peut-être sur le cul là. Okay. T'es où, t'es où Par rapport à ça, t'es où En haut ou en bas Je suis en haut. ok. Je suis en haut, juste au-dessus de là où il vient de foutre le... Okay. le... Mais en vrai... Il monte. Ok, il arrive sur toi. Non ouais. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Okay. Oh ça va le faire, ça va le faire. Non Non Non Non Oh putain T'as foiré le. FIFA, oh, tu foré... Ouais, ouais J'ai foiré le QTE et c'était à. Euh... Putain. Fini le moteur, fini le moteur, fini le moteur Non, mais je peux pas Non il... Ok, je vais essayer de le refinir. Vas-y, vas-y. Fais le moteur, fais le moteur. Allez, je pars je pars, pas je pars, je pars, je pars, je Je m'en fiche, je lâche toutes tes palettes. Allez, fifi. fille, fille, Je vais à l'autre porte. Hein. Ok, laquelle autre? Euh, tu sais, bah, a, là, là où est le tueur, il y, y a une porte. Ouais, je vais à l'opposé? Ouais. Oh, ok, Je lâche, je dégueule toutes les palettes. Je m'en fiche Toutes les palettes. Oh, ok. Oh là là, c'est chaud, j'entends ça. Ok. Allez-y, fonce vers la porte, fonce vers la porte. Non, ça va être ça trop a... court pour moi, ça va être trop court pour moi. Non, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire, ah. mate Ça va le faire, mate Command merde Comment de merde T'as ou... ouvert Oui oui c'est ouvert, c'est ouvert Oui oui mais tu.. Tu m'as pas attendu T'es où T'es où, mais t'es en P1, t'as pas été accroché Oh non Pas comme ça Zinedine Pas après tout ce que t'as fait Ah je vais tomber, je suis foutu Non T'es où Mort Ouais je suis en bas, il faut que tu vives faut que tu vives, faut que tu vives. T'as ouvert la porte, y a le timer qui s'est lancé. Tu vas être décédé. Tu, tu m'as condamné en hein, quelque sorte. Non, non, trop pas, trop pas. Non, Jamais. Tu vas venir me sauver Non parce ah que. Tu... C'est bon, un peu temps. De... Tu comme si tu m'avais abandonné deux ans. Trois ans, c'est ça Trois ans de plus, route. tu vois. J'ai fait la même chose avec mon frère. <rire> Merci <rire> pour ton follow, Psycho. Et merci Sokaio pour les 23 mois, merci pour ton prime. Très très grand merci à toi. Merci Il campe là, il fait exprès, comment ça se passe Ouais, il campe, ouais, il campe. Time. Il campe, il faut que tu vives, il faut que tu vives. Regarde, regarde, il campe, regarde, hop là. Si tu réussis à me sauver, j'annule la dette de crêpe. À te sauver, genre tu gagnes la partie Ouais. Ouais, mais grâce à ça Grâce à ça Alors peut-être Alors peut-être Fonce Non Me sauve pas Me sauve pas Fonce Fonce Fonce Fonce Fonce Fonce Fonce fonce, fonce, fonce, fonce ma Vas-y Non, non Oh non, non, non, non Enfuis-toi Enfuis-toi Ok. Allez, fonce par la fenêtre fonce, fonce par la porte Fonce à la porte Fonce à la porte Non, non je vais venir t'asseoir. Oh. Ok, mais alors le crochet où je suis, il est plus proche de la porte. Il okay. est plus proche de la porte, donc ça peut le faire. Oh! Alright, man! Mec, mec, mec, mec, mec! Allez, viens, viens, viens! Viens! Viens! Non! Et on peut le faire, on peut le faire. Mec, mec, mec, mec, mec! Oh, c'est drama! Oh, c'est drama! Oh, drame. mec! Drame. Oh! Me oh Oh oh Avant toi! Avant toi! <rire> oui! <rire> oui <rire> Attends, je reste ici parce que je veux la tête de crêpe. Euh, comment? Non! <rire> non, non sors! Sors! Non! Non, non, non, non. Sors! Non! Sors! Non! Sors. Non, sors. Non, sors. Non, sors. Non, sors. non! Non, sors. non, non, non, regarde! Je suis blessé, je suis mourant, regarde, regarde, regarde! Ah Attends je suis mourant. Laisse-moi, <rire> Jérémy! Laisse-moi! Vas-y! Attends! Laisse-moi! Vas Let's... Let's... <rire> oh, merde! Extraordinaire! La seule raison qui nous liait, toi et moi, vient de s'envoler. Oh merde! <musique>